Il faut dire que euh, dès l'arrivée en Tunisie de ces subsériens dont nous parlons, de ces Ivoiriens, euh, les conditions du pays, les lois du pays, les conditions de travail font qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans le secteur informel parce que la loi du travail en Tunisie ne permet pas à ces migrants euh, de travailler légalement. Les conventions de l'Organisation internationale du travail qui n'ont pas été ratifiées par, par, euh, par la Tunisie c'est convention qui protège un peu les migrants, qui permet aux migrants qui sont dans certains pays de pouvoir travailler légalement. Malheureusement, en Tunisie, ces accords n'ont pas été ratifiés. Donc, les migrants ne peuvent pas légalement travailler en Tunisie. Donc, ils sont obligés de travailler dans le secteur informel. Comme vous le savez, dans tous les pays, il y a toujours des débuts galeuses, il y a toujours des cas d'exception. Ce qui fait que malheureusement, il y a certains Tunisiens qui, font, euh, qui posent des actes de racisme vis-à-vis -vis de, de, de certains de nos concitoyens. Mais on ne peut pas généraliser cela et dire que euh, le peuple tunisien est un peuple raciste. Euh, moi, je ne crois pas que le peuple tunisien soit un peuple raciste parce que nous avons vu en 2020 euh, l'élan de solidarité que ce peuple a manifesté envers nos concitoyens mmh. euh, lors de la crise euh, de la COVID-19. Euh, je n'ai pas vu nulle part ailleurs des, des, des populations comme ça subvenir aux besoins de, de, des étrangers et donner même de l'argent, des de la nourriture et tout ça, des vivres En tout cas, c'était quelque chose qui m'a profondément marqué. Euh, donc, euh, on ne on peut pas dire que ce peuple-là soit un peu raciste. Seulement, il y a, comme je l'ai dit, certaines personnes, des prévues galeuses, euh, qui... Euh, qui adoptent seulement des, des comportements euh, qu'on déplore, mais on ne peut pas généraliser cela. Il faut dire que euh, le, pro, le problème des, des subsahariens en Tunisie en général est, est institutionnel. Ce sont les institutions qui ne permettent pas euh, à, ces, à cette population-là de, de se réaliser. Euh, de vivre librement en Tunisie. Ce n'est pas un problème avec la population, comme je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, les lois ne permettent même pas à, à ces étrangers de s'intégrer. Et lorsque vous n'êtes pas, pas citoyen d'un pays, quand vous vous rendrez au poste de police, donc le, le, le policier, ça va dépendre de, de sa bonne volonté ou bien de, de, peut-être de son humanisme, il peut ne peut même pas vous recevoir parce que vous n'êtes allez, vous allez vous vous même pas citoyen du pays. Donc réellement, il y a un problème lorsque... Nous, nous nous rendons à la police pour essayer de porter plainte ou bien pour suivre certaines personnes en cas d'abus. Il y a un véritable problème et ça varie d'un poste de police à un autre. Il y a des postes de police qui sont accueillants, qui essaient de faire leur travail correctement. Malheureusement, il y a des postes de police qui, qui essaient d'exprimer de façon, de façon. Ils essaient d'exprimer leur, leur racisme en quelque sorte. Voilà, moi, je, en tant que responsable communautaire, je me suis rendu parfois à des, à des postes de police où le monsieur m'a dit carrément que lui, il est ici pour, pour les Tunisiens et il, il s'en fout de, de tout ce qui est noir ici. Voilà, en tant que responsable communautaire. Ce sont des, des propos choquants lorsqu'on voit que bon, la Tunisie, quand même, c'est un pays de droit où euh, aujourd'hui, on peut quand même prétendre euh, à, certains, à certains droits, etc. Malheureusement, il y a, comme je l'ai dit, euh, des postes de police qui qui ne font pas leur travail correctement, si on peut le dire ainsi. L'intégration est une volonté qui doit être partagée par les deux parties, notamment l'État qui nous accueille, c'est-à-dire le gouvernement tunisien, et aussi les migrants qui se retrouvent sur le sol tunisien, dont les responsabilités doivent être partagées. En ce qui concerne le gouvernement tunisien, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions, les lois font que les migrants ne peuvent pas réellement s'intégrer. Parce que déjà, ils sont marginalisés dès leur arrivée en Tunisie. Et ils ne peuvent pas avoir accès au travail, ils ne peuvent pas obtenir même la carte de séjour. Parce qu'il faut être soit étudiant, soit peut-être un diplomate. Donc ces personnes qui travaillent dans, dans l'informel, ils ne peuvent pas avoir légalement un titre, un titre de séjour en Tunisie. Donc ils ne sont même pas citoyens. De, de ce pays. Donc, euh, ils ne peuvent pas euh, comment on peut parler d'intégration dans ce genre de conditions-là, s'ils ne sont même pas considérés comme des citoyens. Pourtant, euh, ces personnes-là, ces milliers de personnes aujourd'hui, contribuent un tant soit peu à l'évolution et euh, au succès économique euh, de, de la Tunisie. Ils apportent euh, quelque chose, même si c'est de façon euh, euh, minimale ou bien insignifiante, mais néanmoins, ils essaient d'apporter aussi euh, quelque chose à l'économie tunisienne. Donc, si tout ça était bien organisé, s'ils étaient intégrés réellement dans la société tunisienne, ils auraient pu apporter plus de façon directe par les impôts, etc., peut-être sur les salaires, etc., etc. Malheureusement, comme je l'ai dit, ils sont, toute cette population est mise à l'écart par le gouvernement tunisien. Et comme je l'ai dit, la, les responsabilités sont partagées. Au niveau aussi des, des, des étrangers que nous sommes, qui venons en Tunisie, malheureusement... Certains ne font pas d'efforts pour essayer de s'intégrer dans la société tunisienne. Déjà, comme il y a déjà la barrière de la langue, de la couleur de la peau, etc., etc. donc ces personnes préfèrent vivre, retranchées sur eux-mêmes, vivre dans le communautarisme. Et ça, ce n'est pas, pas du tout de nature à améliorer les conditions de vie des étrangers que nous sommes. Euh, vous allez comprendre que je ne vais pas euh, exposer ou bien tirer à boule rouge sur nos autorités diplomatiques. Euh, bon, ce que je peux dire, c'est que la colère euh, de nos compatriotes est, est grande envers l'ambassade de Côte d'Ivoire, réellement. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'ambassade de Côte d'Ivoire ne répond pas, selon eux, à leurs attentes. Et bon, cela s'explique. Se, se, parce qu'aujourd'hui, quand nous échangeons euh, euh, avec ces autorités diplomatiques, ils se disent submergés par non seulement le nombre d'Ivoiriens en Tunisie, mais aussi par euh, les problèmes que ces Ivoiriens rencontrent ici. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des, des, un Ivoirien qui a un problème. Là, dans notre siège ici, vous verrez que nous hébergeons... Euh, Cinq Ivoiriens à l'heure actuelle qui sont, qui sont ici, euh, d'autres ont été chassés par, par, par leurs bailleurs, mais ils ne savent pas où rester, donc nous, nous les avons recueillis ici. Il y a, certains, il y a, il y a un même parmi eux qui avait signé d'un club tunisien ici, dont je préfère taire le nom, et qui a été exploité en quelque sorte pendant deux ans par ce club-là, le, le club de football, et il a été un bon matin jeté à la rue. Pourtant, il est venu ici euh, sous contrat de, de ce club, et il n'a nulle part où aller, donc il s'est retrouvé dans nos sièges ici. Donc ce sont tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui l'ambassade de Côte d'Ivoire s'est dit dépassée par, par ces problèmes consulaires qui se posent à, à longueur des déjeuner. Donc ils ne peuvent pas euh, vraiment, selon aussi leurs moyens, dans la mesure du possible, faire face à, à tous ces problèmes. Il faut dire que si j'ai un message à lancer à l'État tunisien, c'est de régulariser la situation de ces milliers de migrants qui se trouvent en Tunisie. C'est très important. Aujourd'hui, la Tunisie, qui était un pays de transit hier, est aujourd'hui un pays de destination pour ces migrants-là qui viennent s'installer, qui veulent vraiment s'installer ici pour se réaliser. Donc, ces migrants peuvent constituer aussi une aide à l'État tunisien qui peut apporter un plus à l'économie tunisienne si leurs conditions sont réunies. Donc, il faut régulariser ces migrants. Il faut leur accorder le titre de séjour légal pour qu'ils puissent se réaliser. À l'égard de notre gouvernement, moi je parle au gouvernement ivoirien, euh, je dirais qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui quittent euh, le pays chaque année pour s'installer dans d'autres pays. Aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien puisse penser euh, au cas de ces milliers d'Ivoiriens qui se retrouvent dans les pays étrangers. En organisant des retours volontaires, en mettant en place des fonds pour financer des projets de ces jeunes. Parce qu'il faut le dire, ces jeunes ne sont pas des, des vagabonds ou bien des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des jeunes qui ont besoin juste d'une alternative pour pouvoir réellement se réaliser. Donc il faut vraiment aider ces jeunes-là et les écouter. Nous avons déploré le fait que notre président de la République soit venu en Tunisie et n'a pas pris le temps de rencontrer cette communauté. Euh, comment on peut vouloir nous aider si on ne nous écoute pas